Donc déjà, merci aux orga pour euh, la Pycon FR, c'est super cool. Euh, c'est la première année qu'on vient euh, avec euh, Numberly, euh, donc on est sponsor cette année. Mais euh, je pense qu'on va, on va revenir euh, plusieurs fois, pas de problème. Euh, merci aussi à, à Eric Smith, euh, l'auteur de la pep, euh, pour tout son travail sur Python et puis euh, surtout pour euh, sa réponse à mes emails, qui étaient un peu inattendus. Euh, voilà, ouais. alors. Donc je m'appelle Guillaume Jolin. Euh, sur Internet, je m'appelle Ramnez, donc vous pouvez me trouver sur ramnez.eu. Je suis un DevOps engineer, enfin, je... avant j'étais software engineer chez Numberly, maintenant je, suis... je fais plus du de DevOps, bon, c'est pas très important. Euh, numberly, donc on est une boîte de data marketing euh, qui essaye de faire les choses bien, aussi bien au niveau tech qu'au niveau humain, qu'au niveau euh, du marketing en lui-même. Euh, comme tout le monde, on recrute, donc euh, n'hésitez pas à venir me voir après si ça vous intéresse. Euh, les petits cavi ça fait pas longtemps que les data class sont sorties, ça fait pas longtemps que j'ai joué avec. Euh, j'ai fait ce talk pour le repython à la base et depuis, j'ai pas trop, trop eu le temps de rejouer avec. Euh, mais j'ai fait vraiment pas mal de recherches pour construire ce talk. Donc, euh, donc euh, et le plus, plus j'ai fait de recherches, euh, plus j'ai eu envie d'en dire. C'est vrai, c'est vraiment un sujet intéressant. Euh, donc, j'espère vous donner un bon talk. Euh, et voilà. Allez, remontons un peu dans le temps, dans plus je suis en retard, donc il euh, faut aller vite. Euh, donc la semaine dernière, j'étais en vacances, et, euh, et je voulais me... Enfin moi je suis un peu entrepreneur, donc euh, j'aime bien monter des boîtes. Et donc je me suis dit, quelle boîte je peux monter Donc j'ai cherché un nom de domaine, j'ai trouvé ce nom de domaine qui est assez cool, je trouve. Ah, je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose. Euh, je vais essayer de faire une marketplace avec ce nom de domaine, ça, ça peut être une bonne idée. Et, euh, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Python euh, et pour cette marketplace, j'ai enfin, besoin de coder un truc J'ai besoin, besoin d'un de, de, site qui met en relation les gens et sur lequel il y a une liste d'items qu'on peut acheter <rire> ou pas. Et donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, mais, euh, mais je me souviens de ce truc euh, qui s'appelle Tuple. En plus, on m'a dit qu'il ne fallait pas utiliser Python 3 parce que c'était lent, donc, donc, donc je suis resté sur Python 2. Euh, donc j'utilise ce truc, puis ça marche bien, euh, ça, ça fait le taf, quoi. Euh, le problème c'est que après mon, Au bout d'un moment mon code il commence à grossir et il euh, y, y a des choses que je réécris en permanence, donc c'est pas du tout euh, dry, euh, don't repeat yourself. Euh, J'aimerais bien pouvoir mettre des properties sur mes tuple pour pas avoir à écrire ces fonctions euh, mille fois. Euh, je euh, ne peux pas mettre de valeur par défaut, donc euh, c'est donc pas incroyable. Euh, donc, je dis là, euh, y, enfin, hier, j'ai découvert euh, ce truc qui s'appelle euh, typing.nametuple, alors c'est à peu près la même chose que le nametuple de collections, sauf qu'il faut l'importer de typing et pas de collections, euh, et puis il y a des majuscules aussi euh, euh, euh, euh, au nom de la classe. Euh, donc ce qui est bien avec euh, typing.nametuple, donc ça, ça arrivait en 3.5 et euh, le, les, le, le support des annotations que vous voyez ici donc le 2.str, 2.float etc ça arrivait en 3.6 euh, ce qui est bien avec euh, ce typing.nametuple, c'est que bon, on peut mettre des valeurs par défaut par exemple ici mon quantity qui est, euh, qui est à 0 et euh, on peut mettre des properties euh, pour éviter de répéter du code 10 000 fois par contre, on a un problème quand il s'agit de, de, de défauts qu'on veut mutables. Par exemple, si pour tous mes items, je voulais une liste des items en rapport avec cet item, euh, et que je voulais instancier cette liste directement euh, dans la classe comme j'ai fait, euh, fait pour Quantity, en fait, ça ne marcherait pas parce que j'instancierais une, euh, une liste qui serait, euh, qui serait mutable pour toutes les instances de, de, de ma classe. Donc, si je la modifierais euh, à, à, dans, une class, dans une instance, ça la modifierait pour toutes les autres instances. Donc, c'est pas fou. Donc, euh, on pourrait se dire « on c'est pas grave, euh, on va... Euh, on va overload la, la méthode new et puis on va, on va, ajouter, euh, on va ajouter ça au, à la création de l'instance. Euh, comme ça, euh, ce sera le, chaque, chaque related item sera propre à l'instance. Euh, le problème, c'est que pour les named tuple, euh, Python ne nous autorise pas à le faire. Et c'est un peu bizarre quand même parce que Python, d'habitude, c'est vachement permissif. Et, euh, et non, là, juste, euh, il ne veut pas. Euh, donc on a presque ce qu'on veut, on est vraiment vraiment pas loin, mais on n'est pas exactement encore là. quoi. <rire> donc euh, moi j'aimais pas trop l'idée de, de que Python me dise « non désolé t'as pas... <rire> » J'aimais <rire> pas trop l'idée de Pat Python qui me dit « Non, désolé, t'as pas, euh, pas le droit de faire ça. » Donc je me suis dit bah, « Pourquoi pas euh, créer une méthode, euh, le, vrai, le vrai new, le vrai de vrai ?» L'assigner euh, ensuite euh, euh, un peu en style monkey patching et, euh, et ça marche. Euh, mais bon, c'est un peu dégueulasse. Donc il euh, n'y a pas grand-chose à voir euh, là-dessus et on est, un peu, euh, on est un peu dans une impasse en fait. Du coup, euh, c'est un peu pour ça que euh, Eric a fait la pep 557. L'idée du coup, c'est un module data class euh, qui peut, euh, peut s'installer depuis Python 3.6 euh, via un backport et qui existe euh, à partir de Python 3.7 euh, directement dans la librairie standard. Euh, D'ailleurs ce qui est bien euh, avec le fait qu'il y ait un backport, c'est que du coup le code est sur Github et du coup c'est facile de lire le code parce que bon, le code de Python... Bref. Euh, donc ça a été fait par, par Eric Vesmith. Smith euh, Eric c'est un, un gars qui tient une, un petit business qui s'appelle TrueBlade euh, qui, qui supporte des, des, des boîtes de, de finances à New York et à Washington Quasiment tout ce qu'ils font est, est, est écrit en Python donc c'est un core développeur de Python qui a fait vraiment de grosses grosses contributions dans Python euh, Notamment le, le str.format, que tout le monde utilise depuis Python 3 j'espère euh, Les f-strings aussi qui sont arrivés en Python 3.6 ouais. euh, voilà. Donc il a commencé à utiliser Python en 2003 euh, pour, pour arrêter de faire du C Et en fait il a fini par faire du C pour améliorer Python Dommage euh, mais du coup euh, data class pour le coup c'est un module qu'il a écrit en pur Python et dans lequel il a utilisé les f-strings en plus donc euh, c'est donc bien il est content euh, donc ce qu'il voulait faire avec les data class c'est quelque, quelque chose du coup qui ressemble euh, au name tuple, qui a des vrais défauts et qui peut être mutable parce que quelque chose que j'ai pas dit aussi c'est que les name tuple on peut pas les, on peut pas les modifier euh, une fois qu'il est créé c'est est un, un type immutable Une data class ça ressemble à ça. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore les annotations de type, <rire> les, annotations, les annotations de type, euh, comme pour le name tuple et vraiment data class euh, les utilise, enfin les utilise. Euh, si vous utilisez data class, utilisez les annotations de type parce que c'est vraiment fait pour quoi. Euh, le, alors, un truc qui est assez étonnant, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir encore dans la lib standard Python, c'est qu'en en fait, c'est un décorateur, il n'y a pas d'héritage. Euh, tuple on hérite du name Tuple et puis après on fait ce qu'on veut. Euh, là, c'est un décorateur sur une classe. L'idée derrière ça, c'est que ça évite tous les problèmes de euh, diamant, enfin d'héritage en diamant. Euh, ça permet d'injecter du code très facilement euh, c'est voilà, une autre façon de faire qu'à des pros and cons. Euh, et cons euh, et c'est un truc qui, qui se fait de plus en plus apparemment donc il y a moyen qu'on le voit de plus en plus dans l'IP standard euh, donc on a bien les properties euh, on a bien des, des, un défaut euh, bon, pour le coup c'est juste un nid donc c'est facile euh, ce que le décorateur dataclass, il vous donne, c'est un... Donc du coup, il injecte plusieurs choses directement dans votre classe. Euh, donc c'est vraiment pas la même façon de penser que l'héritage. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient injecter, qui vient monkey -patcher votre classe, si on peut dire. Euh, avec certaines méthodes. Les méthodes que ça injecte, du coup, c'est dunder init, dunder repr, str. Il euh, y a aussi un hash qui est mis à, à, à, à false ou node, je sais plus, false je crois. Pour dire, que, pour dire explicitement que... Euh, que la, la classe ne peut pas être hachée. Euh, donc elle ne peut pas être utilisée dans, en clé de dictionnaire, par exemple. Euh, le, dunder, euh, le Dunder Init, il va regarder tous les, tous les, tous les paramètres de la classe et euh, faire les instantiations qui vont bien euh, au moment de, de l'instanciation. Enfin, euh, il, prend les, il, enfin, il va prendre les paramètres dans l'ordre pas besoin de les spécifier euh, explicitement euh, la représentation ce qui est bien c'est que c'est euh, presque homo si on peut dire enfin, on, peut les, on peut faire un éval de la représentation d'une data classe euh, que dire de plus euh, Ouais, donc il y a pas mal de metadata aussi, il y a deux, deux champs privés qui sont que DataClassFields euh, qui contient euh, tous les noms des fields qui ont été créés, enfin qui font, qui font partie de la classe, euh, les types de ces fields, les valeurs par défaut, les options qui ont été utilisées. Il y a un autre euh, attribut privé qui s'appelle Data Class Params qui contient euh, tous les paramètres qui ont été utilisés pour générer la classe à proprement parler parce que le, data, le, le décorateur data class on peut lui donner des arguments on va voir ça après euh, donc on parlait de vrais, de vrais défauts euh, et ben, par exemple pour notre histoire d'items de, de, liés, euh, on, peut, euh, on peut utiliser euh, le field qui est euh, qui est euh, un truc défini par data class qui permet euh, de, de dire default factory égale list qui veut dire en fait euh, voilà à chaque fois que à chaque fois que tu instancies euh, une dataclass euh, instancie moi une, une liste à ce moment là euh, donc on évite le problème de, de la de la mutabilité à travers toutes les instances euh, on a un truc qui s'appelle post-init euh, qui est pas mal aussi euh, qui permet de, par exemple, si on veut pas faire une property mais qu'on veut calculer euh, un champ euh, uniquement une fois, uniquement une fois, super. Euh, on, peut, on peut le faire dans le post init, euh, donc c'est vraiment une méthode qui est propre à data dataclass. Euh, voilà. C'est une autre façon de faire. Euh, et ce qui est bien aussi c'est qu'on peut dire du coup, vous voyez le, le init false qui dit, euh, voilà, ça euh, quand j'instancie si ma classe, essaye pas, de, essaye pas de le trouver dans les paramètres parce que je vais pas te le passer. Euh, C'est quelque chose qui va vraiment être initialisé plus tard à la main. Euh, on peut friser une data class, donc si on veut un comportement un peu comme les NamedTuple, si on veut quelque chose d'immutable, on, euh, on peut dire frozen égale true, donc ça fait, euh, voilà, ça fait ce, que, ce à quoi on s'y attend. Euh, par contre, faut faire attention parce que c'est très difficile de rendre euh, immutable quelque chose de mutable en Python. C'est un peu du hack en fait. Et du coup il y a des hacks aussi pour contourner ça. Euh, typiquement on peut utiliser euh, object.undersetattr, euh, un, euh, ça, ça contourne en fait le, le mécanisme de protection. Euh, et en l'occurrence ça peut être utile. Euh, typiquement si, euh, si on veut euh, instancier euh, ce total cost euh, malgré euh, le fait d'avoir euh, quelque chose de frozen quoi. donc en fait le, si on n'avait pas fait l'object cette dans le post init au moment où on aurait essayé de modifier, euh, cette, d'attribuer cette valeur de total cost, il nous aurait craché une erreur en nous disant désolé euh, ta classe elle est déjà créée, elle est frozen, tu peux pas là avec le 7attr on peut donc c'est un peu un hack mais euh, c'est la façon recommandée de le faire donc euh, allez-y euh, du coup, en paramètre, on peut aussi dire euh, unsafe hash equal, equal true, euh, ce qui veut dire, euh, bah, je sais que c'est pas fou de faire, de mettre de, une data class en tant que clé, mais en fait, euh, fais-le quand même. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut dire euh, quel champ doit être pris en compte ou pas euh, dans la création de ce hash. Donc là, par exemple, je dis euh, que les items liés, il ne faut pas les prendre en compte parce que c'est un type mutable et qu'on n'a pas envie de le prendre en compte euh, pour créer un hash, ce serait un peu, un, peu, un peu dangereux. Euh, donc on va juste prendre en compte le nom et euh, le unit price. Et donc on voit que si je crée trois items, euh, donc deux hammer et one spammer, euh, et que euh, les deux hammer ont le même prix et que le spammer, spanner a un autre prix. Euh, et que j'essaye de faire un set de ces trois items, on voit bien qu'il n'y a que deux items, donc ça marche, euh, ça marche bien. Euh, aussi, euh, les data classes ça fonctionne pas mal avec euh, MyPy, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas MyPy, c'est euh, un, un type checker pour Python euh, qui est optionnel et qui est statique, donc est, en fait il analyse le code pour vérifier que euh, les types que vous passez sont les bons de fonction à fonction. C'est un peu expérimental, mais, euh, mais ça, ça, aujourd'hui, c'est quand même pas mal utilisé. Euh, donc ouais, voilà, les, les, vraiment les data classes, les data classes sont, ont été vraiment pensées avec les annotations de type en tête et, euh, et avec MyPy en tête particulièrement, parce que des fois, il y a du code qui n'est pas forcément compatible avec MyPy et là, c'est le cas. Donc, vous pouvez utiliser MyPy. Euh, et si si par exemple vous euh, maintenez une code base, euh, enfin vous maintenez du reliquat ou.. Euh vous avez besoin, voilà, d'avoir de, de, de, un comportement similaire aux tuples au et de pouvoir euh, euh, créer euh, une instance, enfin, euh, créer une classe, une data class, à proprement parler, donc pas une instance, au contraire, euh, mais directement depuis une fonction et sans passer euh, par, euh, par la définition d'une classe, vous pouvez avec make data class, ça reprend un peu le, la, la façon de faire comme les nametuples. Perso, je vois pas trop l'intérêt, mais... Euh, et surtout on peut convertir un, une data class dans des types plus utilisables pour. enfin dans des types vraiment primaires euh, comme, euh, comme les dictes et les tuples. Donc c'est pas mal là, on a un peu euh, on, on a vraiment ce qu'on veut, on peut faire une petite danse. Euh, mais euh, si on, mais revenons, revenons un peu dans le temps de nouveau. Peut-être que vous avez entendu parler de 80 tiers, je sais pas comment ça se prononce, euh, C'est une, une bibliothèque qui existe depuis pas mal de temps, euh, qui marche sur Python 2.7 et 3.4+, euh, qu'on peut installer sur pip, qui a été fait par euh, iNec. Et en fait, c'est vachement similaire des data classes. Vous voyez là, c'est alors à part la notation qui est un peu bizarre avec le attr.s et attr.ib. Bon, j'ai mis, mis, je crois que j'ai mis quand même plusieurs jours à comprendre que attr.ib en fait ça voulait dire attribut comme attribute quoi. Euh... Mais bon, ouais, bref, la notation est bizarre. Mais, euh, mais à part la notation chelou, c'est vraiment tout pareil quoi. Et en plus, à euh, TTS, euh, il injecte beaucoup plus de trucs dans une data class que, euh, dans une, enfin dans une classe que data class. Euh, donc on a euh, le init, le rep, le str, le hash qu'on avait déjà avec la data class, mais en plus on a du, euh, du ne, lt, le, Donc pour faire des comparaisons d'infériorité, de supériorité. Donc il va en fait, il va comparer euh, tous les champs qui sont contenus dans euh, dans l'instance dans et ensuite faire euh, faire sa popote avec ça. Euh, en plus, TTR, il a des trucs en plus que Data Class n'a pas. Euh, typiquement, on peut, euh, valider, euh, on peut valider le contenu d'un champ au moment de l'instanciation. Donc on peut dire par exemple qu'on veut pas que le prix dépasse euh, 9000. Ce qu'on ne peut pas faire avec Dataclass, il n'y a, a rien de fait pour dans Dataclass. On peut le faire à la main, mais euh, par exemple avec le Postinit. Mais, euh, mais il voilà, n'y a pas de validateur qu'on pourrait réutiliser à plusieurs endroits. Euh, dans ATTR, il y a aussi, euh, il y a aussi voilà, il y a un autre validateur qui est InstanceOf, qui permet de vérifier euh, que bah, ce qu'on reçoit, c'est bien, euh, bien du type euh, qu'on a défini. Parce qu'en fait, dans DataClass, ça ne fait pas du tout ça. Ce pas, pas parce qu'il y a des annotations de type que, euh, que c'est euh, forcé. Quoi et on peut convertir aussi les types en entrée. Euh, typiquement, euh, typiquement si vous utilisez une API et qu'en fait des fois elle retourne des trucs un peu bizarres et que mais vous, vous avez envie de toujours avoir des ints euh, ou toujours des floats euh, bah, vous pouvez le faire euh, donc bref, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi j'aurais envie d'utiliser data, data Class alors qu'il y a une autre lib qui existe euh, déjà et qui fait, euh, qui fait aussi bien le taf euh, si ce n'est mieux parce qu'il y a plein de features en plus et eh ben dans la PEP, il y a un paragraphe juste pour ça. <rire> Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est que Eric, quand il a fait, euh, quand il a fait les data classes, il s'est vachement inspiré d'ATTR. Il est même allé dans les, dans les issues euh, qui avaient été ouvertes sur ATTR, euh, et voilà, il y a plusieurs années pour voir euh, quelles décisions ils avaient prises, euh, quelle voilà, quelle était le, la réflexion derrière ATTR, pourquoi ils ont fait des, des certains choix de design et pas d'autres. Typiquement, euh, le coup d'injecter les classes euh, directement avec un, avec un décorateur de classe, ça vient en partie d'ATTR. Euh, et, euh, et en fait l'idée, pourquoi pas juste à utiliser la TTR, parce que en fait, bah, toutes les features en plus de la TTR, vous n'en avez pas forcément besoin, euh, d'une part, et euh, Python de manière générale a vachement tendance à, à valoriser la simplicité, euh, comme on le sait tous. Euh, euh, du coup, en fait, euh, bah voilà, si vous avez besoin de faire des data classes, mais que, euh, mais enfin, que, euh, que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec les data classes. Vous avez ça dans la lib standard. Vous n'avez pas besoin de une lib. C'est tout bonus quoi. Ouais. Ok, ça marche. Euh, bah, je me dépêche très vite alors. Euh... Euh, donc, si on retourne sur notre exemple d'Amazing.com, euh, qu'est-ce qui se passe si on avait voulu euh, du NoSQL, genre si on avait une base MongoDB derrière Parce que MongoDB par exemple, il n'y a pas de champ défini, donc, euh, donc on est obligé de. Enfin, on euh, ne on, on peut pas vraiment définir les champs à l'avance. Euh... Donc, on pourrait utiliser des dictes, euh, mais ce n'est pas incroyable. Euh, parce qu'on manque de, de, de type d'orienté de, de de objet, euh, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu qui est quoi, on manque de properties, et on n'a pas la dot notation, euh, donc on ne peut pas faire point, point, point. On pourrait sous-classer dict, mais bon, c'est un peu dégueulasse. Il euh, y a un truc qui s'appelle Simple Namespace qui est vachement intéressant, euh, qui est un peu la même chose qu'un qu name tuple, mais en plus permissif, en mutable. Euh, donc assez intéressant, qui ne demande pas de définir les champs à l'avance. Donc là, ça, ça nous aide pas mal. Le problème de Simple Namespace, c'est qu'on ne peut pas retourner sur des types, euh, sur des types standards facilement. Euh, on est obligé de faire des, voilà, des, des choses dans ce genre-là. Est-ce euh, qu'on ne peut pas avoir un peu mieux euh, dans les mieux, il y a Box euh, qui, est, euh, qui est une lib, Bon, je ne veux pas m'étendre dessus, euh, parce que elle est intéressante mais euh, c'est très simple, euh, mais le problème c'est qu'elle n'est pas du tout performante. Euh, D'habitude je ne regarde pas trop la performance, je m'en fiche un peu, fin, sinon je ne ferai pas du Python déjà. Euh, mais là franchement ça abusait. Euh, donc euh, c'est pas cool. Donc du coup euh, un number pour pallier ça, on a écrit Singhi. Euh, donc ça s'installe via pip. Euh, et l'idée, c'est d'avoir un truc un peu comme les simple namespace, mais avec quelques features en plus. Typiquement, il y a l'idée de, de view euh, qui est assez intéressant, qui permet de définir euh, pour une instance, enfin euh, pour une classe, euh, comment on veut pouvoir la visualiser. Euh, donc typiquement là, je définis une vue qui inclut ma property total cost et ensuite en appelant euh, item.view with total, je récupère un dict euh, qui, euh, qui, a bien ma, qui a bien ma property dedans. Euh, ça existe aussi euh, pour MongoDB, on a fait une version euh, spéciale MongoDB, ça et qui s'appelle singy Et qui est en fait un petit peu euh, comme Mongo Engine, mais beaucoup plus simple à utiliser euh, et, qui, ça, et surtout qui ne, qui ne force pas à définir des champs. Euh, voilà, save QA. Est-ce que Data Class deprecate En fait, j'ai fait stalk pour savoir ça. Euh, la réponse c'est non. Il euh, À mon avis, il y a de la place pour les deux. Est-ce que ça déprécate les Name Tuples Franchement, ouais. Arrêtez d'utiliser les Name Tuples. Utiliser les Data Class, c'est tellement mieux. Euh, Est-ce que ça deprecate euh, SQL Alchemy <rire> euh, Je pense que SQL Alchemy pourrait se rebase sur, euh, sur les Data euh, Franchement, ce serait un, un move sympa, mais bon, c'est vraiment un gros truc et je pense pas que ça va arriver d'ici demain. Mais, en tout cas, il y a tout ce qu'il faut dans Data Class, à mon avis, pour avoir quelque chose comme SQL Alchemy qui tombe dessus. Euh, pareil pour Marshmallow. Et la dernière question que je vais laisser à vous, c'est est-ce euh, que ça déprécate Class lui-même voilà. Merci.